Chers traders et investisseurs, mardi 14 avril, bonjour. Alors, les marchés ce matin ont été tiraillés entre deux tendances tout à fait antagoniques. Euh, bien que le marché soit positif, grâce à de bons chiffres chinois cette nuit et des clôtures asiatiques tout à fait correctes, et de l'autre côté une mauvaise clôture américaine, et surtout des perspectives moroses de résultats américains qui commencent aujourd'hui, comme vous le savez, avec deux grandes banques américaines, dont JP Morgan. Malheureusement, malheureusement, ce matin, nous avons vécu une clôture, une panne géante de l'ensemble des marchés allemands, c'est à dire de l'Eurex. Qui, à l'heure à laquelle nous parlons n'est pas totalement réglé en tout début d'après-midi et les marchés se sont arrêtés de côté à 9h25 ce qui n'a pas aidé le trading et de ce fait nous n'avons pu réaliser euh, qu'un seul trade accompagné d'une belle médaille de diamant nous sommes persuadés que l'après-midi sera évidemment beaucoup plus animé donc à partir du moment où la saison des résultats commence, bien évidemment, nous ne pouvons engager aucune position de swing trading, c'est l'évidence même, car nous risquons d'avoir des surprises pas forcément très agréables dans la publication de ces résultats. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain